d'introduire Frédéric Mouquet euh, qui vient de Lille et qui va continuer sur cette thématique avec défibrillateurs et amylose. Merci beaucoup Muriel, merci à tout le monde pour l'invitation et merci à Jean-Pierre pour sa très belle première présentation. Alors on ne s'était pas consulté hein, mais j'ai effectivement euh, un papier qui est proche et qui va parler maintenant des, de l'intérêt des, des défibrillateurs automatiques implantables chez les patients euh, porteurs d'une cardiomyopathie amyloïde. Alors J'ai choisi ce papier parce que euh, en fait ça correspondait à des questions qu'on se pose en pratique. Vous avez mis là les tracés d'un patient euh, qui est suivi au cabinet à la clinique, qui a 72 ans, qui a une amylose à transthyrétine diagnostiquée euh, depuis 2019 sur euh, une hypertrophie myocardique. C'est un patient sportif qui se plaignait de rien. Il est venu pour un bilan d'hypertrophie et on lui a diagnostiqué son amylose à transthyrétine. Il a une FEVG normale et on lui fait... Euh, un Holter pour rechercher une fibrillation atriale paroxystique parce que après quelques années de stabilité sous traitement, il se plaint d'une dyspnée d'effort. Il a eu un bilan complet dont le Holter et vous voyez sur le Holter qu'on voit de temps en temps des salves de tachycardie et quand on regarde de manière un peu plus un peu plus zoomée, on se rend compte que c'est des tachycardies à QRS large. Alors elles sont non soutenues, hein, c'est quelques complexes, mais donc la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce patient qui qu'on peut considérer comme asymptomatique en dehors de la Disney, mais asymptomatique sur le plan rythmique, est-ce qu'il a une indication ou pas euh, à, à avoir un, un défibrillateur automatique implantable, pas juste sur ce tracé, mais s'il avait des choses plus importantes. Euh, et donc, ce, ce, ce papier faisait les aux recommandations actuelles euh, de, des défibrillateurs chez ces patients porteurs d'une thérapeutative aminoïde, au moins euh, à transthyrétine. Donc, euh, le sujet de ce papier qui est publié. Euh, fin 2021 euh, dans l'International Journal of Cardiology, c'est euh, de suivre les modalités de décès des patients euh, qui ont une cardiopathie amylodée et qui ont eu l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable. C'est une étude monocentrique d'un centre américain qui est rétrospective de 2005 à 2019. En fait, les patients sont adressés dans ce centre pour une expertise sur l'amylose et donc quand ils arrivent, ils ont déjà euh, le défibrillateur automatique implantable qui a euh, été implanté par le, le cardiologue référent, pour une raison qui jugeait, lui, euh, utile et nécessaire. Euh, et donc, durant l'étude et le suivi, qui est le moyen de moyen de, de 20 mois à 48 mois, on va le revoir après sur les, sur les résultats, euh, en fait, il recueille les, euh, les événements qui sont euh, enregistrés par l'appareil, le, par le, le, le fait que le patient soit, soit vivant et mort, et euh, le, les modalités de décès qui sont recueillies, soit dans le dossier, soit euh, par interrogatoire de la famille. Et pour les patients qui sont suivis pour l'amylose et qui ne sont pas implantés, des fibrillatoires automatiques implantables, après être suivis, après être passés dans le centre pour leur bilan, ils ont un, un suivi régulier, à peu près tous les six mois. Alors, soit sur des holter de 48 heures, soit sur ce qu'ils appellent des télémétries mobiles. Alors, ce n'est pas décrit, mais j'imagine qu'ils ont un système à distance, un peu de télésurveillance, qui permet d'avoir l'enregistrement rythmique sur 14 jours euh, ou des, des Holter plus longs ou des systèmes qui, qui recueillent sur un mois. Donc un, un suivi euh, rythmique rapproché pour les patients non implantés. Oh, pardon euh, Donc ça c'est les caractéristiques des patients, vous voyez que ça concerne 84 patients, cette étude monocentrique, 67 patients avec des amyloses séniles, 17 avec des amyloses mutées, vous avez dans le tableau, euh, sur le côté gauche, les patients qui sont porteurs d'un défibrillateur, c'est 20 patients, et les patients qui ne sont pas implantés, donc 65, et vous avez euh, les petits P qui représentent la différence entre ces deux groupes implantés versus non-implantés. Vous voyez qu'on se rapproche des caractéristiques du papier qu'a présenté euh, Jean-Pierre pour la resynchronisation. La moyenne d'âge, c'est aux alentours de 70 ans, une grande majorité d'hommes, euh, quasiment un euh, sur deux qui ont euh, une coronaropathie associée, une grande prédominance de, de fibrillation atriale, 80%. Euh, vous voyez ici le pourcentage, je ne sais pas si je peux bouger ça, ça me gêne mes chiffres, euh, de neuropathie périphérique, aux alentours de, de 40%, et puis les valeurs de, de, de biomarqueurs qu'on a habituellement avec des évaluations de d'entroponique qui sont relativement peu élevées, de NT pro euh, plus, plus marquées. Donc ça, c'est la caractéristique des patients, pas de différence euh, majeure entre les patients qui ont été euh, implantés ou non implantés. Ici, vous avez les fractions d'éjection. Donc, vous voyez que, un peu comme le, la population de patients euh, que vous a présenté, Jean-Pierre, de la même manière que les patients resynchronisés avec des feux basses, les patients euh, qui étaient adressés dans ce centre et qui avaient déjà été implantés dans des fibrillateurs automatiques implantables ont des fractions d'éjection altérées aux alentours de 30%, ce qui n'est pas le cas pour les patients qui n'étaient pas implantés. Et vous voyez des épaisseurs euh, myocardiques donc retentissement de l'amylose à peu près, a priori, aux alentours de, de 18 mm. Et vous voyez, une proportion de patients traité, peut-être un, un peu plus important que chez les patients resynchronisés, on est quasiment à 60% dans les deux groupes de patients euh, traités par, euh, par tafamilis. Et donc, quand on regarde le devenir de ces patients sur les courbes, eh bien, vous voyez qu'en termes de mortalité, entre les patients… Alors, je n'ai pas fait la différence prévention primaire, prévention secondaire, parce que vous voyez, il n'y a qu'un patient en prévention secondaire, donc c'est intéressant aussi, mais un patient, je ne suis pas sûr que ce soit représentatif, donc je n'en parle pas, on pourra en discuter. Vous voyez qu'en termes de mortalité, euh, que ces patients avec une calopathie amyloïde et un défibrillateur automatique implantable ou pas il n'y a pas d'effet euh, sur la survie que ça n'améliore pas la survie et quand on regarde les modalités de décès bien, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de décès rythmique que ce soit chez les patients implantés ou non implantés que la majeure partie des décès euh, surviennent dans des contextes d'insuffisance cardiaque alors failure to thrive, je n'ai pas réussi vraiment à traduire j'imagine que c'est des syndromes de glissement euh, ou d'insuffisance rénale. Mais vous voyez plutôt des décès non rythmiques que des décès rythmiques, même chez les, les patients qui ont euh, l'implantation du, du défibrillateur automatique. Après un suivi moyen, je vous rappelle de, de, de, de environ deux ans pour, pour faire court, et quatre ans pour les, pour les, les patients les suivis le plus longtemps. Donc en résumé, euh, la modalité de, de décès de ces patients dans cette étude monocentrique 84, euh, c'est les euh, mortalités surtout par insuffisance cardiaque ou par dégradation de l'état cardiaque plus que par des événements rythmiques et que le mode de décès n'est pas tellement différent, euh, quelle que soit l'indication euh, qu'il y avait l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable. Donc, pour rediscuter de ces résultats, euh, les patients qui ont une cardiopathie amyloïde et qui auraient une indication classique de dysfonction ventriculaire gauche à implanter un défibrillateur automatique implantable bah, finalement n'ont pas tellement de thérapie appropriée. alors je, Pareil, j'ai passé un petit peu, mais euh, sur le, le risque de thérapie inappropriée sur des FA ou ce genre de choses, c'est très très faible. Il hein. n'y a pas de sur-risque non plus à avoir des chocs inappropriés. Mais en tout cas, il n'y a pas de, y a, y a pas, euh, de, de choc même appropriés sur les TVNS, par exemple. Et une fois de plus, la motelide décès, en tout cas dans cette, dans cette population, est plus euh, liée à l'insuffisance cardiaque euh, qu'à des, qu des mortalités rythmiques. Alors bien sûr, c'est une étude rétrospective. Il euh, y a peu de patients et donc ça reste euh, limité pour aller tirer des conclusions sur, sur l'ensemble. Mais euh, je trouvais ces résultats intéressants puisque ça fait écho une fois de plus aux, re aux recommandations qui, qui, qui n'ont pas beaucoup de data non plus hein, pour, chez ces patients-là. Même avec des FEBAS, ça allait euh, indiquer l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable en prévention primaire. En prévention secondaire, euh, je ne suis pas sûr qu'il y, qu y ait beaucoup de, de données non plus. Mais en tout cas, en prévention primaire, il faut vraiment euh, bien réfléchir et, et, et probablement pas se précipiter à, à un... À implanter ce, ce type de matériel aux patients, même si, une fois de plus, on n'est pas délétère, le coût n'est pas négligeable et le bénéfice semble très limité. Je vous voilà, remercie de votre attention. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette belle présentation. Euh, toi, en pratique, quand tu dis on réfléchit, on attend, euh, comment ça se passe dans votre centre Vous discutez avec les rythmes vous avez euh, ces... Tu attends en fonction de... Voilà, c'est en pratique dans ta dans la vie de hors étude, on va dire. Ouais, bah, euh, une fois de plus, hein, je suis content de, de, de, de reparticiper à ces sessions de biblio et d'avoir trouvé, trouvé ce papier parce qu'on s'est posé la question à quelques mois justement pour ce patient et puis un autre patient euh, qu'on suit en commun avec Stéphane Boulet qui est rythmologue chez nous. Et effectivement, il me posait aussi la question de savoir quoi faire parce que lui avait fait la biblio de son côté sur le plan rythmo et ne trouvait pas de, de, de données vraiment concrètes pour, pour, pour aller implanter. Et donc, j'allais dire qu'on est assez attentif, c'est-à-dire que si on a une indication euh, symptomatique à faire un holter, euh, on les réalise, mais j'allais dire presque plus pour l'AFA que sur le plan ventriculaire, et en fonction de ce qu'on trouve et des symptômes du patient, si on n'a pas de critères forts, c'est-à-dire quasiment si on n'est pas en prévention secondaire, pour l'instant, je n'ai pas mémoire qu'on ait implanté de, de, de patients avec une amylose à transthyrétine, alors sachant que, bien sûr, on n'a pas les mêmes populations ni le, le, le même volume, que ce que peut avoir Thibault ou vous dans d'autres centres parce qu'on reste un centre privé où il y a le CHU à côté donc on n'est pas centre de référence mais on doit suivre, on a dû traiter entre 20 et 50 patients et je n'ai pas de mémoire qu'on ait implanté un patient pour l'instant Ma deuxième question, qu'est-ce que tu as fait sur le premier cas le, petit, le cas clinique que tu nous as présenté, enfin, le dossier, vous avez fait quoi J'ai refait un holter, il garde une excitabilité ventriculaire qui est modérée je n'ai pas retrouvé de salve comme ça et euh, finalement, sur le, plan, euh, sur le plan fonctionnel, il est un peu mieux. Euh, on avait fait une coro aussi parce qu'on s'était dit, bah, ouais, justement, 72 ans, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une coronaropathie Mais il a des lésions NS de l'IVA. Et donc, euh, bon, je pense qu'il y a des hauts et des bas dans son amylose, qui est une amylose assez, euh, euh, assez cognée, entre guillemets. Il a une atteinte neurologique qui n'est pas négligeable. Et puis là, l'ophtalmo vient de lui mettre en évidence une atteinte oculaire. Alors, je ne sais pas si ça, ça rentre aussi en ligne de compte. Ça reste normal, son BNP ne monte pas trop, mais on a l'impression que c'est plutôt le retentissement de la maladie plutôt que, que, que vraiment le problème rythmique. Quoi. Donc, pour l'instant, on n'a pas mis d'anti-arythmique et euh, voilà. on surveille quand il y a besoin. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions Alors, il n'y a pas de questions des... dans le chat. Est-ce que les autres collègues Oui ouais, ouais. euh, ah, pardon. Là, c'était que les TTR hein, dans, dans, ton, dans ton papier est-ce qu'il ouais. différences avec les cardiopathies amyloïdes, notamment au moment de la chimiothérapie euh, Tu n'as pas, pas lu ça Non, peut-être Thibault aurait euh, des infos là-dessus. Mais... Pendant les chimiothérapies, il y a des articles où ils montrent qu'il y a beaucoup de dissociation électromécanique. Ouais. Il y a plus ouais. de... Dans quasi... enfin, ce qu'on retrouve hein, dans les quelques articles. Que, si, si tu veux, ouais, dans notre expérience, il y a un papier a de, de l'ANAC, du National Medical Center, où ils avaient mis des à, je sais plus si à 28 ou 23 patients en, en chimio. Et il y avait eu 13 morts subites. Ouais. Euh, et la plupart des morts subites étaient liées à des troubles conductifs de l'AFA qui se compliquaient de dissociation. Ouais. C'est-à-dire qu'avant la dissociation, il y a finalement un effet rythmique qui va faire que le cœur ne va pas être efficient, va probablement arrêter d'être perfusé, et il va dissocier, puis qu'au moment où on il dissocie. Quoi. Et il y a des événements rythmiques. Avec David Amon, on avait fait un papier sur le défibrillateur dans l'amylose, et ce qui sortait, c'est effectivement les amyloses L étaient plus choquées que les autres, on enfin, recevait plus de thérapie, euh, qu'elles soient, un ATP ou choc. mais dans l'amylose AL particulièrement, ça ne changeait pas le pronostic, parce que finalement, ceux qui recevaient des chocs... Euh, Souvent, c'était les plus sévères et que finalement, ça pouvait un peu les prolonger et laisser le temps de faire de la chigno et, et pas les sauver. Nous, dans notre pratique, euh, on a sauvé des patients avec les défibrillateurs. On est plutôt agressif dans la mylosaèle, c'est-à-dire qu'on met le paquet ou des live vests. Et on a vraiment des patients qui ont été choqués et puis après qu'on a réussi à sortir, mais on n'a pas les pourcentages exacts hein, de, de, de patients. Pour les TTR séniles, ça semble euh, effectivement euh, moins arythmogène, mais on a également, des quand on mettait des DEF au début, dans la FEVG inférieure à 35, des patients qui ont fait des, des chocs appropriés et sauvés par le défibrillateur. J'en ai au moins deux ou trois en tête qui sont encore en vie grâce au défibrillateur et qui n'ont fait qu'un seul événement rythmique, mais choqué à, à juste escient. Et dans l'héréditaire, ça dépend un petit peu de nos expériences, mais il y a des mutations qui sont plus arythmogènes que les autres, et dans les héréditaires, notamment dans les 122, on a des patients à qui on a mis des DEF et qui sont choqués et qui sont sauvés avec de l'ATP, etc. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, Jocelyn, toi qui vois beaucoup de VAL-122, ou dis-le sans peut-être des VAL-122, ouais. mais il y a de, vraiment des, des mutations spécifiques. Il faut vraiment, à chaque mutation, regarder la littérature quand vous avez ces patients, parce que chaque mutation, en fait, c'est une autre maladie. Enfin, c'est un peu comme les cancers. Ouais, oui, vois, oui. Maintenant, on va chercher des mutations, etc. Il et, faut qu'on aille ouais, je, je, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. En fait, si tu veux, l'intérêt de cet article, c'est que quand on veut répondre à la question euh, à d'AI, Soit on se dit qu'on fait un essai randomisé, etc. etc. Soit ouais. on se dit qu'en attendant, on essaie de se faire notre propre expérience en essayant d'implanter les malades et de regarder ce qui se passe. Et manifestement, c'est ce qu'ils ont fait. Je crois qu'il y a près de 25% de leurs patients qui sont implantés. Donc, on un gros pourcentage. Mais malheureusement, quand on, quand on décante un peu, on s'aperçoit qu'ils ont un petit peu répondu pour les wild-type. qu'il y en a beaucoup. Ils ont un petit peu répondu pour les mètres 30, euh, probablement vieillis. Mais en revanche, pour les héréditaires, il y a un très faible contingent. Donc, manifestement, la, la, je pense que la réponse manque encore pour les, les, les héréditaires. Euh, bon, ben, très bien, on arrive presque au bout de cette, euh, de cette session. Donc, euh, l'occasion pour moi de remercier euh, ben, Cotilde, Thibault... Olivier, les présentateurs, les modérateurs, et puis bien entendu, tous les participants. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous à la prochaine session qui est le 10 février. À bientôt à tous et merci. Merci.